Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans mon garage. Garage qui va servir de home gym très bientôt. Donc là, c'est un petit peu le bordel. Je vous montre vite fait regarder. Là, c'est un petit peu le bordel, tu vois. Il y a les dalles en caoutchouc, tout ça. Mais je viens de recevoir mon rack qui est juste là-bas. Et j'ai dit Joe qui va venir m'aider à l'installer. Mais juste avant, on va aller à Basic Fit s'entraîner. J'ai déjà pris mon petit déjeuner, donc je ne vais pas vous montrer ce que je mange aujourd'hui. Enfin, je vais vous montrer ce qu'on mange, mais euh, ça sera que l'après-midi, étant donné que là, le matin, j'ai déjà mangé, j'ai déjà pris ma collation. Le repas du midi se fera après. Là, il est midi, on va manger vers 14h, étant donné qu'on va aller s'entraîner là et que j'ai mangé tard ce matin. Je parle très vite. Ça, c'est le pre workout que j'ai pris juste avant, qui commence à bien monter. J'ai pris pre workout QNT, deux scoops pour le pump. Celui-là, il n'y a pas de caféine. Et un scoop de Hydravol. Celui-là, c'est avec la caféine, c'est pour t'envoyer dans l'espace. Donc voilà, moi là ce que je vais faire, c'est que je vais partir tout de suite à Basic Fit, on va rejoindre Jijo, je vais aller faire une séance épaules biceps, oui, je sais pas et euh, on va parler un petit peu de l'avancement du home gym, de ce que j'ai prévu de faire dans le home gym juste après. Donc je vous dis à tout de suite à Basic Fit. On va tester ça. Là, n'ai pas encore ouvert. J'ai tapé aussi je et j'ai fait la promotion plus. aussi en plus. Ça, c'est la caféine, c'est pour le booster. Le goût, il n'est pas trop sucré Oui, le goût, là, il est excellent. Ouais, celui-là, il est bon. Il est bon. Au moins 20% sur les gars. Donc là, l'objectif, c'est une rep. Si je peux en faire plus, je le fais, mais je ne vais toujours pas aller chercher. Vous savez. Tu vises 5 5 reps Non, une reps au plus petit. La vie de ma mère, tu peux encore en faire trois. Ouais, mais tu peux peur, faire une série devient... de 8 à 125, ça devient propre, moment, ça devient propre. En sèche, ça devient propre. Elles ouais, des bons produits. Ça rend bien ouais. Pas comme tes veines bleues, mais ça va. Ah, bon. C'est de la triche, là. Pourquoi Avec la lumière et tout, ça rend bien. Regarde Oh, oh la con. Arrête toi <rire> Et voilà, fin de séance. Je ne vous ai pas montré toute la séance parce qu'elle est adaptée à moi et pas à tout le monde. Là, je récupère le vélo et on trace. Je vous ai montré un peu la shape. Je ne suis pas très sec comparé à l'année dernière. Mais c'est normal, je prends mon temps pour sécher. Cette fois-ci, j'ai eu le temps de faire une prise de masse, donc j'y vais progressivement. il faut savoir que cette shape-là, j'ai pas de mal à la maintenir. Je peux la maintenir à l'année. Dites-vous bien que là, actuellement... Je suis à 3000 kcal par jour, c'est énorme Petit repas du midi, donc ici on a 300 g de lentilles avec 200 g de poulet. Euh, je garde mes calories pour le soir principalement, ce matin j'ai déjà mangé 1000. Donc Didio est parti manger, euh, il va revenir après pour installer le rack pour l'instant. Petit café, là je vais monter, je vais bosser un petit peu sur le PC le temps qu'il revienne. Et euh, barre tout de suite. Hein. Je voulais absolument vous présenter les t-shirts. On vous l'a dit sur Instagram, c'est pas nous qui les avons fait. Mais si vous voulez nous soutenir plutôt de faire des dons, c'est bien d'acheter petit t shirt FF, donc il y a le logo ici, n'hésitez pas à nous soutenir et comme ça vous vous entraînerez jusqu'à ce qu'il doute de vous. Vous avez parlé de la shake aussi Donc voilà, dans la semaine prochaine, on va avoir double dragon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, je voulais pas être trop sec, je voulais être bien propre avec des abdos bien visibles et je vais, être, je vais essayer d'être super sec pour Bazinga fin juillet et de toute façon, quoi qu'il arrive, on va tous paraître maigres. À côté d'Albino, <rire> parce que monsieur me dit bien on commence une sèche pour les fits les et finalement il a décidé de pas trop en faire une, donc il va être énorme et nous on va être tout maigre à côté. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de volume, volume de volume, donc rassurez-moi les gars, je n'ai pas envie d'être un maigre, je, je suis à 77 kg pour 1m72. Il faut les N10, on va faire donc, on après. N10, H10, 14. N10 et... non, non, non, H10, 15. Tu mets ça d'abord? Mais... on tu oh, que passé dans les trous, tu connais bien, train, il a <rire> On a fait une petite pause au bout de 5 minutes, on est parti bronzer, on est de retour. C'est toujours quand on finit qu'on s'aperçoit qu'on a monté on une a pièce à l'envers. Voilà, donc ces trous-là doivent être de l'autre côté. Pareil ici, pour mettre les ranges disques. Ah ça serre aussi ça bon. Quoi Peut-être pour que le disque vienne plus facilement à toi. Hein. Ça c'est serré ça. De l'intérieur Ouais. On a un tout enlevé là Non. Il n'y a pas besoin d'enlever quoi que ce soit, j'arrive. Ouais, c'est eux qui vont m'accélérer en fait. C'est le deuxième en partant du tout haut, où il sera bien rangé. D'abord je passe un coup de balai après on fait. Oui, allié. Ah c'est bon je te laisse présenter euh, la salle fitness fusion, <rire> bon c'est sa salle, mais bon c'est la donc, salle fitness fusion on va en profiter on va faire des tournages ici euh, de Rénard. certains tournages ouais. vous n'allez pas avoir que cette pièce là, donc, peut pas bien sûr, ouais. après c'est pas terminé on va encore mettre en noir les murs les poutres en blanc, un logo fitness fusion, un logo fusion, fitness fusion qui sera mis, qui sera mis. son beau frère est assez propre et gratuit, gratuit, ben, bien, hein. sûr, gratuit. bien sûr gratuit, bien sûr, déjà de base la salle elle n'a pas été faite, j'ai pas investi sur deux semaines Ouais, c'est mais... pas possible, ce serait trop d'argent Parce que c'est que du bon matériel un, ça, ça, un banc est 100, Il y a 400 je crois Non, 600 600 balles, vous voyez Donc si vous achetez ça en une fois, ça coûte cher Mais lui, il était intelligent, oui, il a fait son long jeu long en terme Au début, j'ai acheté la barre C'est une leader fit, c'est les mêmes qu'à Finesse fitness park Ils ont les mêmes Ensuite, j'ai acheté des disques J'ai acheté 100 kg au début Je suis monté progressivement Des bumpers de 20 kg En tout, ça fait 180 kg de poids euh, La cage à squat, c'est le dernier achat que j'ai fait Je l'ai payé que 400 au lieu de 600 Le banc deux alters réglables qui vont jusqu'à 24 kg, deux alters de 42,5 pour le développement incliné. Et, euh, altères euh, altères réglables. Ça, ça c'est incroyable. Ça, vraiment Et du coup, caoutchouc. au total, tu penses en avoir, être, euh, en avoir pour combien Alors, ça fait 6, 4, 1000, 1002, les poids, il y en a pour 5, 600, 1008, les dalles, 2000, 2000, 2004, tout en caoutchouc 2005, allez. Et les élastiques, on va dire 2600 plus les trucs là-bas ça, ça correspond presque à 3000. On va dire. Ouais, voilà. 3000 euros, euros c'est pas les coachings qui ont payé cette salle. Les ah gens. non, c'est notre <rire> donc, investissement. Il l'a fait depuis bien longtemps. Et si vous, vous avez 18 ans et tout, commencez maintenant à acheter un vous, une belle barre et tout. Ça, dès que vous emménagez, vous avez tout le matériel possible pour faire des bonnes séances. J'ai commencé au premier confinement. Et malgré que les ah, salles ont rouvert, j'ai continué à acheter parce que je me suis dit si on referme, je vais me faire baiser. Et du coup, avec ça. Tu fais tout. Avec ça, je fais tout. Ça fait... voilà. Déjà, avec les chandelles que j'avais, je faisais tout. Là, c'est fini. Voilà. Donc, tous les muscles, il pourra les travailler correctement. Absolument. Et en sécurité, parce ça. que tout ça, c'est du bon <coughs> matos, on le rappelle. Yes. Le décor est pas mal. Il y a encore du changement qui va s'opérer. Ouais, hein. Donc, là, maintenant, les gars, on a tout pour réussir. On, a les 100... on va avoir les 100. Corps. Là, on a... il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. On a la salle, on a les bureaux, on a l'entreprise, on a je le comprends. site internet, on a les abonnés qui sont fidèles et qui sont derrière à nous. N'oubliez pas, on lâche le pouce bleu, on aide le référencement. On est une bonne ouais. chaîne Monsieur. Franchement c'est pas mal, Là regarde. Voilà, bonnes vues. Rien que dans cette vidéo là, ils ont oui. eu des bonnes shapes, des bonnes, des bonnes perfs. Il y a eu une barre à 125 quand même. C'est ah, pas mal. Pour un mec qui fait pas mal. X5, oh, ouais. ouais. c'est pas mal. Il y a eu quoi Il y a eu du fun, il y a eu de la force. Ouais c'est vrai. Il y a, il y a quelques eu... petites astuces. Il y a eu des produits, ça ils aiment bien. aussi le dopage et produits, tout, non, on vous a montré très que tu étais à moins 15% avec le poste de la vrai. fusion. Que ce, slogan, ce, ça, ça, ça. ce, ça, ça, ce slogan là, fallait le trouver, fallait le sortir C'est lui qui l'a trouvé, on était sur Discord Donc maintenant on validera tous les membres de la FF seulement si vous vous entraînez jusqu'à ce qu'ils doutent de vous Donc si autour de vous ça doute de vous, c'est que vous avez réussi On va y arriver, c'était Fitness Fusion de la FF Vous étiez en présence de Tidjo et qui nous